Salut à tous, j'ai posé le sac à dos à chemise au sud de l'île, dans les Hauts de France. On continue notre tour de France de l'agroalimentaire. Aujourd'hui, bah, j'ai rendez-vous avec Rémi. Salut Laetitia, bienvenue chez Le Sage et Fils. Je suis bouché, je vais te faire découvrir mon métier. Ah ouais avec plaisir. Allez, c'est parti. Allez. Tu travailles ici depuis combien de temps, Rémi Un peu plus de deux ans maintenant. tu es rentré euh, comment ici Grâce à la mission locale. Ensuite, euh... Ensuite j'ai fait un CAP de deux ans. Et maintenant, je suis en CDI. Ah bah bravo, je suis félicitations. Merci, c'est gentil. Oh, wow ça y est, on est prêt Ça y est, les titres, On peut, y, on peut aller, y aller du coup. Voilà l'usine. Vous êtes combien à travailler ici On est à peu près une centaine. Comment tu t'es retrouvé dans le domaine de la boucherie bah, Écoute, j'ai voulu commencer un stage en boucherie. Par curiosité, j'étais déscolarisé et du coup bah, j'ai voulu tenter ma chance. T'as été déscolarisé à quel âge À 16 ans. J'ai fait un stage de deux semaines. Ouais. J'ai bien aimé. J'ai signé tout de suite mon CAP. Ben Qu'est-ce qui te plaît le plus ici oh, Un peu tous tout, les, les collègues. Il y a une bonne ambiance Il y a une très bonne ambiance. Bon alors quelle est ta journée type bah, C'est des journées à peu près de 8h à 16h. Je viens à la table et puis je dois dénerver, désosser les morceaux. Je dois rendre un morceau, euh, on va dire à peu près, euh, pas appétissant. En appétissant quoi, pour, euh, pour ouais, pouvoir le vendre. Bon. On fournit des petits restaurants comme tu peux voir partout. On fournit des restaurants étoilés. Ah ouais, des étoilés Ouais, ouais. On fournit ouais, euh... que la qualité est très bonne, ouais. ouais, ouais. On fournit aussi euh, tout ce qui est chêne. Et les boucheries Et les boucheries, bien sûr. Oui, donc le particulier peut bénéficier de votre bonne viande aussi, quoi. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu fais, là, Rémi Là, je ficelle le filet de bœuf. Je vais essayer de faire un bon rôti bien propre. Tu crois pas que tu es en train de me montrer ce que je dois faire, là Si. Oh là là D'accord, c'est de la couture, quoi. C'est ça. Tu vois le geste, un peu Faut que ce soit régulier Ouais, faut mettre à peu près un pouce. Ah bah déjà ça s'accroche. Bon celle-là elle sera pas pour un étoilé hein. <rire> c'est ça. Tu viens avec ton pouce. Là. Comme ça. Hein Ta main là. Et ton pouce, tu le pousses en bas. Hop, ouais. tu passes avec ta main là. Hop. Ah ça y reviens, est. Tu reviens là. Il n'y a que celui-là qui est un petit peu décalé. Ouais, c'est pas grave. C'est première fois. Là Et tu repousses. Ça y est. Bah voilà, c'est la technique. Ouais, moins bien que toi, évidemment. Hein. Bon j'ai l'impression que c'est pas top bien fait à cause de moi. Quand t'as fini ton rôti, tu passes un doigt. Si ça tient, c'est que, que tu que tu l'as bien serré. Tu vois, là, c'est mal serré. Alors, faut là, refaire Ouais, ouais, je vais refaire. Les viandes viennent de partout en Europe ou même dans le monde Dans le monde, ouais. On a de la française, de l'américaine, ouais. On a de la Grande-Bretagne, Australie, Japon, Écosse, Irlande. On a partout. Mais Méticia, t'es un petit... J'ai tellement fait une pépite. Une pépite un cest à dire... Une viande de... On est les seuls en France à pouvoir euh, distribuer. C'est une viande qui vient d'où Du Japon. C'est de la wagyu. Et ça, ça coûte une fortune, alors À peu près 300 euros le kilo. C'est un petit trésor, quoi. Ouais, c'est un petit trésor. Et en goût, t'as déjà goûté, toi J'ai jamais goûté, non. C'est la seule qui est perciée comme ça. Elle est bien perciée. Perciller, ça veut dire quoi, Rémi Perciller, c'est quand t'as des morceaux de gras, comme ça, en plein, en plein cœur. En fait, c'est une vache très bien nourrie. C'est ça, oui. Quelle qualité il faut pour faire le job de boucher comme toi Faut être curieux, faut avoir envie d'apprendre. T'as pas envie d'apprendre, ça sert à rien. T'apprends beaucoup, ça, avec les, avec les collègues. C'est quoi pour toi, un bon boucher Avoir un bon couteau. Dès que t'as un bon couteau, t'as un bon boucher. Tu me fais peur avec ton couteau. Hein. <rire> Et où tu te vois, euh, dans quelques années, toujours ici euh, ouais, je vais rester je vais rester ici, je vais essayer de, de grader les échelons, essayer d'être chef, avec un peu de temps, ça peut, ça peut se faire. Ouais, ce serait pas mal, t'aimerais bien avoir des de responsabilités. Ouais. ouais, ouais. Sans hésiter la boucherie. Les deux c'est bien, mais vaut mieux saignant, c'est bien juteux. Faut manier les deux quand on est bouché. Ou you pour le persier. Tu me montres ta petite recette là Rémi. Ouais alors là j'ai mis de la matière grasse, je t'ai mis de l'huile, j'attends que ça chauffe bien. ça soit bien chaud. Là ça commence à pétiller, je vais pouvoir mettre le morceau. Et ça c'est ta viande préférée ici chez le Sage Une bonne côte à l'os, tous les bouchers ils aiment bien. Mmh. Ouh bon nous on va vous laisser, on va devoir déguster ça tranquillement Rémi. Alors sachez que l'agroalimentaire recrute et chez le Sage aussi. Si vous avez envie de bosser avec Rémi et toute son équipe, eh bien postulez. Vous pouvez venir. Mmh. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao Ciao Salut Rémi mmh.